Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 31 octobre 2022. Déjà, ça passe à une vitesse. Et plus on vieillit, plus ça passe vite. C'est drôle, hein mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Bon, soyons très pratiques, il y a des signes plus protégés, qui ont de meilleurs aspects que d'autres, mais c'est le cycle des planètes. Il y a des gagnants et ceux dont c'est pas toujours le jour, mais ça arrive, ça tourne en permanence, on le sait bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel La condition solaire. La condition solaire, la conscience, l'énergie, la vitalité, est en scorpion. Et singularité cette semaine. Il y a plusieurs planètes dans ce signe du scorpion, et des planètes importantes, parce que là il y a le soleil, hein, principe de, on l'a vu, de lumière, de conscience, de force. Mais il y a également Mercure, la communication, tout à fait singulier dans le signe du scorpion, hein, l'esprit analytique qui va au fond des choses, l'intelligence intuitive. Et il y a également Vénus, l'amour, bon, ce n'est pas sa position la plus facile, parce qu'elle aime bien les relations passionnelles, et, et passion et durée, ce pas toujours le truc le plus facile à combiner, mais bon... En tout cas, il y a de la densité dans l'air senti, dans les, dans les vécus affectifs, lorsqu'il y a Vénus en scorpion. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a trois planètes centrales qui sont au même endroit, dans une séquence assez courte, comprise entre 2 et 10 degrés, 2 degrés pour Mercure, 10 degrés pour Vénus, et puis le Soleil au milieu. Donc... Pardon, une telle concentration euh, de planètes importantes, Soleil, Mercure, Vénus, va en gâter certains, je vais y venir, et d'autres qui vont être un peu sur le, dans, dans l'angle de tir de, de ce trio euh, ô combien puissant. Alors, les gagnants, commençons par vous. Les gagnants sont, enfin, c'est une but de l'esprit, gagnants, hein, ceux qui sont protégés, encouragés à la fois euh, par la énergie solaire, par la fluidité communicative et par la capacité à exprimer davantage une délicatesse relationnelle avec des. Élans affectifs, c'est quand même gros morceau. Il y en a cinq. A mes scorpions, bon anniversaire, solide en passant, vous êtes les gagnants de cette période-là. Il y a également mes autres signes d'eau, c'est votre tour, c'est votre tour. Mes poissons, mes cancers, vous trois, vous bénéficiez à de maxima, au maximum de ces influences, que ce soit en matière de chaleur naturelle, de communication avec Mercure et de charme avec Vénus mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, en amont, en amont du scorpion, j'ai mes vierges, et en aval, décidément aujourd'hui, <coughs> après un coup de froid, bon, on va passer, mes capricornes. Donc, ceux qui sont vraiment les gâtés cette semaine, retenons ça, sont mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes capricornes et mes vierges. Pour bon, vous cinq, là, arh, le ciel ne vous veut pratiquement que du bien. Pratiquement, pourquoi Parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, ce qui doit faire un tout petit peu attention, tout petit peu attention avec ce trio-là, premier décan du scorpion, ça va être mes premiers décan taureaux, mes premiers décan verso, et mes premiers décan Lion. Pourquoi Parce que lorsqu'il y a une concentration planétaire quelque part, elle forme une opposition avec ceux qui sont en face, premier décan taureaux, hein, on évite les tensions, premier décan verso c'est un carré, c'est une demi-opposition, premier décan lion, parce que pareil, carré hein, à partir du scorpion. Donc vous trois... Petite semaine, petite semaine, voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça Il y a Mars, hein, la fameuse planète qui retrousse les manches. Vous hein, savez, toujours, il fait beau, profitons-en. Hein, c'est un peu l'été indien, donc on n'a pas encore les pulls verts. Profitons, c'est pourvu que ça dure. C'est pour ça que j'ai attrapé froid sûrement. Mars, l'action, la volonté, l'énergie actuellement est en Gémeaux. Et singularité cette semaine truc tout à fait particulier. Mars est en gémeaux depuis, depuis des mois, il traîne en gémeaux, il est dans son cycle ou comme ça, il reste plusieurs mois, parce que dans l'angle de la Terre, quand le, le, nous, la Terre, on fait le tour du Soleil, il y a un moment où dans les cycles, certaines planètes peuvent nous paraître persistantes dans notre champ visuel. Et là, Mars est en gémeaux, il y est jusqu'en mars 2023, donc il n'est pas prêt de partir, et il amorce. Là, ce lundi, ce qu'on appelle une marche rétrograde. Il était en marche directe et là, il, va, il, il est stationnaire à 25 degrés des Gémeaux et il va être en position de, de, de recul jusqu'au 12 janvier 2023. Donc, entre ce lundi 31 octobre et le 12 janvier 2023, il est en marche rétrograde, il recule. Donc, son influence est un tout petit peu ralentie, ce pas bien grave. Hein. Mais dans tous les cas, ceux qui vont avoir une énergie, une énergie particulièrement active, parce que là, on est pile au moment où il est stationnaire. Donc il est, il est encore plus présent, plus puissant pour qui Exceptionnellement puissant pour mes 3e décans Gémeaux. C'est le moment de bouger, d'agir. Attention à la fatigue, mes Gémeaux. Il est très bon pour mes autres signes d'air, pour mes balances, pour mes versos, pour mes béliers. Et puis pour mes lions, tiens, pour le coup, ça compense pas mal. Troisième hein e décans surtout, vous êtes gâtés, tous les caps là. Donc l'énergie est belle. <rire> Décidément, je suis absolument navré je peux refaire dix fois la vidéo, je vais tousser quand même bref, très très belle énergie vraiment pour que je les refais, mes béliers hey, Mars c'est votre planète préférée après à la fin je vous ferai le maître des signes solaires petit truc technique, vous je pense que ça devrait vous convenir vous plaire bon la pêche pour les béliers, pour les gémeaux pour les lions, pour les balances, pour les versos et mes sagittaires, vous prenez Mars en opposition donc c'est pas que vous n'avez pas d'énergie mes sagittaires, du tout hein. mais qu'elle est par séquence elle est tellement puissante en opposition qu'elle peut gérer, générer de l'impatience, des pulsions, de l'énergie un peu euh, impatiente. Quand on vous connaît, on connaît votre franchise, votre chaleur, votre optimisme. J'aime bien les sagittaires, vous savez dire. Mais quand il y a l'opposition de Mars, on risque d'être un peu dans la friction euh, de dire des choses qu'on ne pense pas tout de suite. Mais on, on y va, on essaie de clarifier. Et donc je vous conseille de lever un petit peu le pied cette semaine sur cette tendance-là. Ça va aller beaucoup mieux très vite. Mais cette semaine, soyez prudents. Voilà, c'est dit, qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Jupiter, Jupiter est retourné, retourné dans le signe des poissons. Jupiter, on le sait, il fait un signe par an, là il a eu une marche un peu particulière cette année, parce que sa mobilité... <coughs> désolé Sa mobilité fait qu'il a... Il a joué entre deux signes, entre le poisson et le bélier, le bélier et le poisson, il est entre les deux, et là il retourne Jupiter dans le signe des poissons, super pour vous mes poissons, jusqu'au... Jusqu'au 20 décembre, et il en marche rétrograde, <coughs> vu qu'il vient de retourner en poisson, jusqu'au 23 novembre. Donc jusqu'au 23 novembre, il est rétrograde, il reprend sa marche directe le 23 novembre jusqu'au 20 décembre où il sortira des poissons, mais en tout cas, en ce moment, Jupiter veut un bien fou à cinq d'entre nous, attention Jupiter planète de la chance, de l'optimisme, des bonnes énergies, du positif, j'adore Jupiter, de voir la vie du bon côté, remonter le moral à tout ce qui bouge, Jupiter c'est un truc génialissime, et Jupiter en poisson apporte chance et optimisme, surtout état d'esprit, la chance c'est un état d'esprit, à mes poissons, à mes scorpions, à mes cancers, à mes taureaux et à mes capricornes. Vous cinq, profitez-en jusqu'au 20 décembre. Après, ce seront de nouveau les signes de feu qui seront à l'honneur avec Jupiter, lorsqu'il retournera en bélier à partir du 20 décembre, mais ça nous laisse un petit peu de temps. Ensuite, j'ai Saturne. Saturne, la rigueur, le temps, la sagesse, la vision sur le long terme. Il est en verso, il est, il est, il est heureux en verso, hein, cette sagesse, ce recul, cette profondeur de pensée. Il apporte ces influences-là à mes versos, même si vous fatiguez un peu, à mes Gémeaux, à mes Balances, à mes Béliers et à mes Sagittaires. En ce moment, c'est le moment, mes Béliers et mes Sagittaires, de ne rien précipiter. Il est urgent de ne pas vouloir aller trop vite, en fait. Saturne, c'est le message qu'il vous délivre et c'est l'énergie qu'il vous apporte. En tout cas, c'est bien pensé. Tout ce que vous prenez, mes Béliers et mes Sagittaires, en ce moment, en ne vous précipitant pas, vous serez gagnant. Là, c'est une sorte de période un peu stand-by, de rééquilibrage des objectifs profonds et non pas apparents. Du tri à faire, parce que ce qui va en résulter sera particulièrement productif et porteur à partir du 20 décembre, juxtaposition Jupiter-Saturne. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails techniques, mais, mais essayez de raisonner un peu loin mes béliers mes sagittaires. En ce moment, le climat planétaire vous y invite et vraiment vous serez gagnant si vous fonctionnez par étapes plutôt que de précipiter le mouvement. C'est dit Ensuite j'ai Uranus, Uranus 17 degrés du taureau, toujours la pêche créative pour mes béliers, euh, non pas mes béliers, hein, c'est pas vous, pas pour le coup, pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes poissons, pour mes cancers, hein, Uranus il est là en toile de fond, il est encore pendant là encore pendant 3 ou 4 ans, il vous veut du bien, euh, les projets se dessinent doucement parce qu'il est lent, mais il y a aussi des choses qui se mettent en place lentement mais sûrement. Neptune 23 degrés des poissons ah, c'est vraiment un rhume hein. Neptune 23 degrés des poissons il euh, veut du bien en matière d'inspiration, de sensibilité toujours les mêmes hein. euh, Jupiter s'en rapproche, c'est tout va bien pour intuition, pour mes poissons pour mes scorpions, pour mes cancers pour mes taureaux, pour mes capricornes tout va bien pour vous au niveau du feeling fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition et enfin Pluton à 26 degrés du capricorne il y est jusqu'au 23 mars 2023 hein, redondance mais quand même il permet de caler là aussi des objectifs sur le long terme avec une meilleure visibilité pour mes capricornes, pour mes taureaux, pour mes vierges dont j'ai pas beaucoup parlé, sauf au départ avec le, le, le trio en, en scorpion et euh, également, donc s'il est en Capricorne il veut du bien à mes poissons et à mes scorpions pas mal, gâtez mes scorpions gâtez mes poissons, gâtez mes cancers en ce moment profitez-en, voilà c'est dit c'était mon petit tour d'horoscope de la semaine un petit, petit horoscope enrhumé mais bon, un horoscope quand même euh, je voudrais terminer par ce qu'on appelle le maître du signe solaire alors ça c'est un truc, j'ai dû vous le faire dix fois mais, mais on dit redondant et merde de pédagogie et puis quand c'est sympa il faut revenir dessus parce que euh, j'essaie d'éclairer chaque signe chaque signe a ses planètes préférées. Voilà, c'est comme ça. Et quand on regarde une carte du ciel, c'est un petit peu, si on disait, le bélier c'est un bûcheron, euh, euh, le taureau c'est un cuisinier, je dis ça comme ça, hein. le, le, le Gémeaux c'est un, je sais pas moi, un communicant, c'est un, un artiste, voilà. Eh bien, on va regarder le maître-outil. Si c'est un bélier-bûcheron, on va regarder où est la hache. Si c'est un taureau euh, gourmand ou plutôt... On appelle ça euh, cuisinier, on va regarder quels outils il utilise et si c'est un un gémo artiste on va regarder la qualité de sa guitare je pense à la cigale moi, quand je pense aux mots, mais, mais voilà et, et, euh, et ben c'est pareil avec les planètes et avec les signes. allez je vous fais le tour vite fait, chez le bélier quand on regarde une carte du ciel natal pour voir si ça se synchronise naturellement, on va regarder, ben le soleil en bélier, il est très puissant, donc il est chez lui, déjà c'est une bonne chose, c'est une maîtrise, mais on va regarder où est Mars, parce que ça va nous donner une notion extrêmement claire de la manière dont mon bélier va gérer son énergie. Hyper important. Chez le taureau, on va regarder la Lune et la Vénus. La Lune parce que ce sont les humeurs, et Vénus parce que c'est l'amour et le charme. Chez le Gémeaux, on va tout de suite regarder où est Mercure, comment il communique. Chez le Cancer, on va regarder où est la Lune, les émotions, et où est Jupiter, les relations à l'autorité et les mécaniques de rapprochement et d'expansion. Chez le lion, c'est le soleil tout simplement, il est chez lui. Chez la Vierge, on va regarder où est Mercure, comment il analyse. Chez la balance, on va regarder deux planètes. On va regarder où est Vénus, le charme, l'amour, formidable chez les balances. Et où est Saturne, la rigueur qui, attention, si Saturne est plus puissant, peut toucher à la mélancolie. C'est pour ça de faire un peu gaffe. Chez le scorpion, on va regarder où est Mars, l'énergie, la volonté. Et où est Pluton, les émotions profondes du cerveau reptilien, les angoisses pour bien les gérer, les intégrer. Chez le Sagittaire, on va regarder où est Jupiter, la chance et l'optimisme, et où est Neptune, la part d'idéalisme. Voilà. Chez le Capricorne, on va regarder où est Saturne, la rigueur, et où est Mars, l'effort, la volonté, là encore. Chez le Verseau, on va regarder deux planètes qui sont très différentes. On va regarder où est Saturne, parce qu'ils peuvent être extrêmement rigoureux, mais Verseau, comme les Capricornes, mais où est Uranus, la planète de la nouveauté, de la liberté, de l'originalité, de l'autonomie. Parfois, chez le Verseau, il y a à la fois de la rigueur, puis de temps en temps, ils en ont marre, donc ils en vont tout balader, parce que Uranus prend le dessus. Et Uranus, c'est le besoin de liberté, d'air, tout simplement. Et chez le Poisson, on regarde trois planètes. Gâtez mes Poissons, trois planètes, on regarde chez vous. On regarde où est Jupiter la chance et l'optimisme et la générosité. On regarde où est Neptune, l'inspiration, le ressenti. Et on regarde où est Vénus, le charme et l'amour. Trois planètes, vous avez, qui nous intéressent chez vous, mes poissons. Le cœur. Voilà, c'était mon petit tour pour l'horoscope de cette semaine. Euh, je, vais vous préparer, je vais vous préparer la pleine lune. Je vais peut-être attendre d'être un peu moins enrhumé, ça sera mieux. Euh, mille merci pour vos gentils messages, vos commentaires, vos, vos abonnements, <rire> vos likes. Je suis vachement sensible à ça, ça me fait super plaisir, ça me donne envie de bien faire. Et puis on se dit à très vite. Merci.